Alors salut à tous, je suis euh, absent depuis très longtemps sur la chaîne parce que, bah pourquoi Parce que euh, j'ai juste trop de travail, ce qui est euh, ce qui est bien dans un sens parce que je suis je suis freelance donc je suis content d'avoir un petit peu de travail pendant l'été. Mais en même temps euh, je suis pas ça, ça me dérange un peu parce que j'aimerais passer du temps et euh, beaucoup plus de temps à faire des, des vidéos pour cette chaîne à développer la chaîne et puis euh, et ben, le fait d'avoir des commandes et tout ça m'en laisse pas, pas pas le temps bon bref je suis jamais content mais euh, là, on n'est jamais content donc je vais j'essaie de m'organiser un petit peu de prendre quelques heures pour faire des vidéos peut-être plus courtes euh, sur des sujets précis qui me prennent pas des heures à faire et puis quand même pouvoir euh, alimenter la chaîne et puis vous apporter des choses euh, donc aujourd'hui, comme, euh, comme le titre le laisse présager, je vais vous montrer comment on utilise le denoiser de euh, Verre pour SketchUp à travers ce projet-là sur lequel je suis en train de travailler. Alors le denoiser, déjà, ça a à quoi En bon français, ça se traduirait par débruiteur, mais ça n'existe pas. Donc on retire le bruit numérique qu'il y a sur des photos, et le bruit numérique, c'est ça. Hein, bon, je pense que c'est assez clair pour tout le monde, mais pour ceux qui ne sauraient pas, voilà, le, là on a une photo avec du bruit, on prend souvent des photos avec du bruit quand ça manque de, de lumière en général. Et puis ici, une photo, la même, où il n'y a bah, pas de bruit, c'est plutôt net, alors c'est plus c'est flou. J'ai d'autres exemples, voilà, avec des gros plans, ici si on voit le, bien le bruit numérique, ici il est beaucoup plus fin. Et, euh, et voilà, alors le bruit numérique, voilà, c'est ça, hein, c'est des petits points qui se baladent ici, et là sur les photos, voilà, là on voit bien, même si euh, la photo est moche des deux côtés, mais là on voit hyper bruité et que euh, au final ça gâche un petit peu les choses. Alors vous avez souvent des rendus, je pense, avec Véré pour SketchUp qui sont bruités, ça arrive assez régulièrement. Pourquoi Parce que, euh, alors, en général, il va manquer de la lumière. Donc, il va falloir essayer de booster l'éclairage ou la sensibilité de la caméra. Et ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres dans, dans, dans tutos. ou Sinon, je vous en parle dans la formation euh, que je mets à, à votre disposition dans la description, la, la, la, la formation d'initiation à Véré pour SketchUp, qui est gratuite et qui est disponible dans la, dans, dans, dans la description de cette vidéo. Il suffit de cliquer et, et d'entrer votre mail et vous avez accès à cette formation privée donc j'en parle la, la sensibilité de la caméra, de la lumière et tout ça mais même en jouant sur la, la, sensibilité, la, la sensibilité de la caméra et sur les, la luminosité, le lighting de la scène parfois il ben, y a du bruit qui persiste quand même donc plutôt que de passer des heures et des heures à essayer de régler finement le réglage, à faire des rendus il ben, y a ce qu'on appelle le denoiser et là j'ai fait un rendu tout à l'heure de cette scène justement qui était voilà, qui est là on voit que le rendu est plutôt propre hein. Mais ça fait un petit peu fake, un petit peu trop lisse, surtout au sol. Parce que j'ai utilisé le denoiser. Parce que c'est aussi un défaut du denoiser. Voilà le rendu sans denoiser. Donc on voit qu'il y a du bruit partout. Partout j'ai du bruit, il faudrait que j'ajoute de, des sources lumineuses à l'intérieur. Ce, ce que je pourrais faire. Mais je peux aussi, pour aller plus vite, et de toute façon je vous conseille de le faire quoi qu'il arrive, de passer une passe de denoiser. Je vais vous montrer comment ça se paramètre. Et regardez la différence, surtout ici là au pied de la table, et sur les murs là, là c'est avec des noisers, et ici c'est sans. Avec et sans et sans pardon. Oh. Donc ça peut vous être super utile. Par contre, cette image-là sans des noisers, elle n'est pas satisfaisante parce qu'il y a beaucoup trop de bruit. Et cette image-là avec le denoiser elle n'est pas non plus hyper satisfaisante parce que ça manque un petit peu de piqué du coup, parce que le denoiser a tendance à flouter un petit peu les choses. Donc comment j'ai fait J'ai fait un rendu donc, avec le denoiser, donc je vous montre comment ça se paramètre, c'est tout simple, hein. je vais dans la set editor ici, Hop, je replie les parties inutiles, vous allez dans l'engrenage de réglage, et puis vous avez simplement ici denoise, alors vous l'activez ou vous le désactivez, d'accord, donc je l'active, et puis ensuite on a dans la partie euh, droite de l'écran, donc la partie denoiser, si vous l'avez activé ici, il s'active là, et puis, il y a différents réglages, soit mid, default, strong ou custom. Custom, vous pouvez régler vous-même la puissance. Bon, il faut déjà connaître un petit peu. Moi, je l'ai laissé par défaut. Donc, j'ai juste activé. J'ai lancé le rendu. Et donc, j'ai obtenu ça. Et là, j'ai une liste déroulante sur le côté où je peux avoir la couche alpha et plein, plein d'autres choses enfin, que je n'ai pas forcément paramétrées, voyez, pour pouvoir utiliser dans le compositing. Compositing, donc je compte vous parler dans une vidéo dédiée un petit peu plus tard. Donc, pour l'instant, on va juste se... Focaliser sur deux couches, la RGB Color, c'est votre rendu de base, et le effect, effect Result, tout au bout, avec le Denoiser. Donc je vais faire une sauvegarde de, de celle-ci. Bon, alors moi j'ai fait une sauvegarde de chaque ici, voyez avec l'Effect Result, et une sauvegarde sans. Okay. Et ensuite, vous ouvrez Photoshop. Et là on voit bien la différence hein, entre l'un et l'autre. Et dans Photoshop, je vais fermer ça. Alors dans Photoshop, pour éviter d'avoir, pour améliorer nos, nos images, on va tout simplement, alors il faut que j'aille les rechercher au bon endroit. Donc j'ai la couche de denoiser. Et dans, la même, dans le même projet, je vais charger aussi la vue sans denoiser. Donc je me retrouve avec les deux, les deux calques, avec et sans. Je vais passer au-dessus la vue des Noiser, et puis tout simplement je vais faire un masque. Donc pour faire un masque, je viens ici sur Masquer. J'ai un masque de fusion sur lequel je vais venir peindre, et tout ce qu'il est blanc, donc le masque de fusion, c'est comme si j'avais une couche blanche invisible qui recouvrait toute ma photo. Et je vais venir prendre le pinceau, mettre une certaine taille, un peu plus gros comme ça, et je vais peindre en noir. Et regardez, partout où je vais peindre en noir, et eh ben, mon masque ici, il devient noir, et il laisse passer donc l'image qui est en dessous. Est aussi simple que ça, c'est comme une passoire. Je fais Ctrl Z. Hop, je vais aller dans l'historique. Hop, je reviens là. Et moi, ce que je voudrais, alors, l'intensité de mon pinceau, je vais la mettre à 50% ici. Et je vais juste mettre des petits coups de pinceau là où je veux rajouter du bruit. C'est notamment sur le carrelage. Peut-être pas sur le mur, mais des endroits là. Voilà, sur la télé. Voilà, ça vient d'avoir un petit peu de piqué sur la télé. Sur les premiers plans, ça ne pas trop. Le canapé, j'ai envie quand même qu'il y ait un peu de grain dessus. Et là, on regarde. Alors C'est du détail, on est vraiment dans le détail. Mais regardez, le truc de base. Et maintenant, avec un petit peu plus de détails. Par la même occasion, je vais rajouter ici euh, des calques de couches d'effets. De, je vais un effet de niveau qui va me permettre de alors que, que je mets tout en haut qui va me permettre de rééquilibrer, voyez, l'image un petit peu, hop, juste légèrement. Voilà, ce que j'aime bien faire aussi, c'est dupliquer le premier calque, le passer tout au-dessus, et le passer dans un masque, de, dans, ici là, où il y a écrit normal, dans une, une façon d'interpréter le calque en lumière vive, ou lumière crue et puis mettre simplement 20%. Ce qui fait que ça rajoute un petit peu de contraste. C'est même un peu fort, je peux même le mettre à 10%. Tac. Je peux rajouter un petit filtre rendu halo et mettre un halo sur la fenêtre là. Boum. Ce qui fait que j'ai des pierres, c'est très léger encore une fois, mais vous voyez j'ai des petits... Euh, des petits reflets qui se fait et voilà ce que j'ai j'ai un rendu qui est quand même beaucoup plus beau et beaucoup plus réaliste parce que j'ai su gommer je peux revenir dessus à tout moment hein, sur le masque de fusion là et puis dire bah tiens là aussi je veux avoir un petit peu de grain sous la table voilà. et je trouve le rendu beaucoup plus sympa que là avec le denoiser, où c'est tout plat alors qu'avec ces simples petites manips et eh ben j'ai un petit peu de grain et tout je vais sauvegarder l'image sur mon bureau au format JPEG Hop et voilà. Alors tout ça, ça peut être amélioré. On peut euh, régler, euh, y aller un petit peu plus mollo, mais j'aime bien. Je trouve le rendu pas trop trop mal. Et euh, voilà, bah dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous aussi vous voulez essayer, euh, verrez pour SketchUp et que vous savez pas par quel bout prendre le, le logiciel, eh bien il y a la formation gratuite dans la description que vous pouvez euh, à laquelle vous pouvez accéder pour vous initier à tout ça, et puis essayez aussi de faire vos petits rendus, de me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous connaissiez le denoiser, est-ce que vous l'utilisez, est-ce que vous avez des petites astuces, ça m'intéresse. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo euh, qui sera sans doute assez courte elle aussi, mais euh, qui est dans laquelle je vais essayer de vous apporter quand même un petit peu de, un petit peu de, bah, de connaissance, quoi, si, euh, si je peux. À bientôt, ciao